Elodie, attends que tout le monde soit parti, il faut que je te parle. T'inquiète, ils vont s'en occuper. Si tu aimes ton métier, tu es impliqué auprès de tes patients au maximum. Mais tu sais bien que parfois, pour certains, on peut rien faire. Mis à part prier pour ceux qui veulent. Il faut que je te confie quelque chose. Il existe... Une autre solution plus, plus radicale, c'est une personne, un homme. Il vient parfois la nuit, on ne sait jamais quand, et mon rôle, c'est de le laisser faire. Et Il fait un truc qu'il est un peu difficile de comprendre. A s'il vous plaît, aidez-nous, on a été attaqué. Ils, ils ont pris nos sacs, on n'a plus de téléphone. Appelez les secours. Passez-moi votre téléphone. Vous avez bien un téléphone Vous êtes muets Merde, merde. Bon, mais, s'il vous plaît, venez, aidez-moi. Comprimez la plaie de ma fille et prenez ma place. Je vous en supplie, ma femme est handicapée, ils l'ont renversée. Je vous en supplie, aidez-moi, je vais aller appeler les secours. Elle est tout pour nous. Si je pouvais, je donnerais ma vie pour elle. Tu te souviens de Madame Fonta Atteinte d'un cancer pancréatique opérable. Elle nous avait fait un infarctus ici. On l'avait récupéré une fois. Tu, tu te rappelles la suite euh, Oui. Bon. Et, et le petit Ali, 9 ans, en septembre L'électro-encéphalogramme plat, ou presque Bah oui. Ses parents, ils sont venus chercher à la fin. Non mmh. Tu vois pas où je veux en venir euh, Je sais pas trop. Je vois pas de cause commune médicale à ces patients. Bon, écoute, il faut que j'y retourne. C'est mon jour de départ en retraite. Tu, tu peux bien prendre deux minutes pour écouter mon histoire Allez, s'il te plaît mettez la main la plaie au secours David, David mais, mais, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que vous n'allez quand même pas lui donner ce non, non, arrêtez mais, qu'est-ce qui se passe mais, mais qu'est-ce que vous lui donnez mais, mais arrêtez mais, stop, arrêtez arrêtez, arrêtez, qu'est-ce qui se passe non, non Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi! Il y a 40 ans, quand j'ai commencé, une infirmière plus âgée m'a convoquée. Elle devait partir en retraite et. Elle m'a confié un secret. Ce secret, son secret. Et l'homme en noir, cette nuit-là, il était là. Ma collègue m'a présenté et je l'ai accompagné auprès d'un patient qu'il avait choisi. Et là, il a fait ce truc. Mais incroyable. Il parle pas. Il doit être muet, quelque chose comme ça. Il n'a pas changé depuis, physiquement, je veux dire. C'est étrange. Il semble ne pas vieillir. Il vient, fait son truc et il s'en va. Qu'est-ce qui se passe Dites-moi. Recommencez ce que vous avez fait là. Faites quelque chose. la vie de quelqu'un et vous la transférez à quelqu'un d'autre C'est ça Ok. Prenez un peu de ma vie, mais, mais sauvez-la. un peu de la vie des gens vous la prenez en entier, c'est ça Euh, vais y aller. Il y a 25 ans, le 18 octobre, une petite fille a fait un œdème cardiaque à la clinique du Haut-Château. Ses parents, Anne et Philippe, étaient effondrés. Ils se relayaient 24 heures sur 24 à la clinique. Le pronostic vital était engagé. Ils tenaient toujours à la main une petite peluche toute plate, en forme de lapin. Du nom de Flip, je crois. Non, non, non, non, non. Je comprends pas. Tu étais là cette nuit-là, Elo. La petite fille était mal. Très mal. Et puis il est venu. Et il l'a sauvée. Il t'a sauvée, Elo. Tes parents t'ont parlé forcément d'un Mr. Slick. Peut-être que je suis une miraculée, mais ça n'empêche. Les miracles arrivent parfois dans ce boulot. Le corps peut se remettre euh, comme ça. Je vois vraiment pas où tu veux en venir. Tu comprends pas Je sais pas. C'est la vie. Certains meurent et d'autres survivent. Et on peut rien y faire. Tu veux me faire croire que c'est. Lui qui fait ça, mais c'est pas possible, il m'a fallu dix ans de psychothérapie pour ça. Il n'y a pas de Mr. Slick, c'est un conte, juste un conte, c'est une histoire qu'on me racontait quand j'étais petite pour m'endormir, c'est tout. Écoute-moi, il m'a fallu juste une fois, juste une fois pour y croire et, et l'aider. Essaye s'il te plaît, juste une fois. S'il te plaît, juste une fois, pour ta famille, pour tes parents, pose-toi juste la question, et si c'était possible Quand t'es es arrivée, quand tu étais ma stagiaire, je t'ai aidée, hein. tu voulais toujours savoir la vérité, je t'ai jamais menti, moi. Essaye, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu dois forcément te souvenir de la cantine que te chantaient tes parents quand tu étais petite, c'est moi qui l'aurais apprise. Quand j'étais jeune. J'avais l'habitude de chanter pour aider les autres, les patients et leur entourage. je suis là. Mais, mes parents me, me parlaient souvent de, de cette légende, c'est pour ça que j'ai voulu dire à je pensais que c'était une sorte d'excuse ou un truc comme ça pour accepter qu'à mettre ça. Ou... Qu'une infirmière perd un passant pour accepter. Tu t'en souviens maintenant? pas compris David, il n'a pas voulu de ma vie, il a mis sa main sur sa propre bouche et, et il en a sorti son souffle de vie, je sais pas trop comment dire, il lui a donné et, et là elle s'est comme éteinte, comme morte et, et l'instant d'après elle, elle a repris son souffle et et c'était fini. Elle était mieux. Il l'a sauvé, David. Il l'a sauvé. Il est où Parti. Je pense que... Il vaut mieux garder toute cette histoire pour nous. Le, le jeune... En fin de vie, c'était... C'était incroyable Il a... Et puis, il a... Et enfin... Je sais. C'est un truc de fou, non Il représente quelque chose pour chacun d'entre nous. Pour certains, c'est de la chance. Pour d'autres, de la science. Pour d'autres, encore de la religion. Il vient, il fait son truc. Point. Merci. Pour ce que vous allez faire. Mais, s'il vous plaît, accordez-moi encore un peu de temps pour que je puisse profiter de ma famille une dernière fois. Ensuite, vous pourrez revenir. et mon rôle dans tout ça c'est quoi toi tu t'as juste besoin d'y croire et de l'aider et de falsifier deux ou trois comptes rendus de temps en temps hum. et toi t'en penses quoi hum. moi je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui se sacrifient pour les autres comme lui ou comme nous comme toi ma vieille dis donc pardon mais bon, c'est toi qui pars à retraite, non Eh oui. D'ailleurs, il doit bien rester un petit peu de champagne, non Attends.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 Puis il est venu. Et il l'a sauvé. Il t'a sauvé. Hello.